J'ai choisi la classe prépa physique et technologie parce que ça allait me permettre d'avoir une culture technique qui est extrêmement importante pour le monde de l'industrie des sciences appliquées, de l'informatique, mais aussi des sciences sociales. Ça permet de développer énormément de compétences. C'est aussi la vie étudiante. Moi, j'ai pu m'investir dans plein de projets différents, notamment la junior entreprise, mais aussi l'organisation du Gala 2019. Cette année, je suis dans l'option transition énergétique et environnementale. J'ai choisi cette option parce que je suis très sensibilisée à la crise environnementale. Je souhaiterais travailler dans les départements de responsabilité environnementale des entreprises pour les aider à comprendre les problématiques environnementales, que ce soit dans la gestion de leur impact sur la biodiversité ou dans la mise en place de règles et de normes pour améliorer leur performance. Liberté, l'occasion de se développer vers plein de projets et profiter de la vie étudiante.